The house is warm. Salut, c'est l'artiste et le matrice, le chanteur, compositeur. Retrouvez-moi dans The One House. Ben, J'ai commencé ça chez, ben, chez nous, ben, en fait à la maison, ben, avec mes frères. On pouvait chanter au salon. Ben, comme ça j'ai débuté et après je suis allé voir un ami comme ça un bro lui aussi faisait du rap genre à l'époque on a commencé ensemble c'est comme ça qu'on a démarré les trucs bah la musique en fait bah, c'est moi en fait ça fait partie de moi donc c'est un truc que je vais pas forcer c'est c'est un truc que je suis né avec donc, moi je dirais que c'est tout pour moi. <rire> bah, moi je dirais depuis que depuis que depuis que je suis né, bah, <rire> bon bah, je ne vais pas trop exagérer, mais c'est que depuis que je suis tout petit, bah, je fais de la musique, en fait je chantais, mais à la musique professionnelle, je pense que je, je commençais ça euh, dans dans les années euh, 2017-2016. Euh, voilà. La meilleure chanson de ma carrière, moi euh, bah, je ne suis pas trop. Euh, j'ai jamais eu à trouver de meilleure chanson parce que j'ai toujours voulu faire encore plus que ce que j'ai déjà fait. Donc je suis éternel et satisfait. Il n'y a pas d'artiste qui m'inspire. La seule personne qui m'inspire le, le plus, voilà, il euh, y a ma mère. Il y a aussi mes frères. Parce que d'habitude, on le fait à la maison et tout. Euh, je m'inspire beaucoup plus dans, les, dans le ghetto, dans le quartier, euh, mes bros et tout. Je, je, je, je m'inspire un peu de partout. Je n'ai pas d'artiste qui m'inspire, voilà. Euh, L'idée, c'est c'est quand bah, on se retrouve coincé dans un trick, ça ne marche pas mais on est obligé d'avancer quoi, obligé de se battre en fait obligé de réussir peu importe les circonstances donc on reste focus l'artiste qui débite sa carrière bah, gars, je te dirais, je bah, je suis pas trop mal faut être fort hein, parce que c'est pas facile c'est pas facile vraiment. C'est stressant des fois. Il y a tout, il y a tout dans la musique. C'est toute une vie. Donc faut toujours faut être fort et tout. C'est les conseils que je peux te donner. Wow. Je, je, je, je, je peux faire les deux quand même. Hmm, Loman X One House ouais, C'était l'artiste L'ex élément 13 L'artiste compositeur, chanteur